Petit... Qu'est-ce que c'est que ça Des gâteaux. Oui, mais est-ce que ce sont les miens Oui. T'es sûr Non. Les chouchous m'ont tout révélé. Ce ne sont pas les miens. T'as bouffé tous les miens Non. Si oui. oui. Ouais, ouais. Tu l'avoues enfin Oui. Oui. Bien, bon. Alors, pour la peine, tu vas tous les manger Ah bon, tous bah, eh Je vais ouvrir le booster de. Ah non, pas le booster. Si Non. Si Non. Je les mange quand Tout de suite. Tous non Si, oh, on sang. Bon alors du coup aujourd'hui c'est le 21. Voilà. Avec une jolie magicienne des ténèbres de Noël. J'ai de la chance, non, c'est normal. Mange tes gâteaux. C'est pas moi qui sont doux. Du coup, l'aube de la majesté Oh, la chance <rire> Bateau Sushi Goukan, classe Il euh, court, ah, mais les noms alors Rallonge quoi, qu'est-ce que tu fais mmh. Mange ces gâteaux Ça fait rien déjà Oui, dragon de la convergence des volontés Dragon Louette Rain. qu'est-ce que tu fais Je t'entends bricoler des choses là Mmh. Bateau, sushi, gunkan, gura. dino, lutteur, iguano, Draca ils sont où Dans mon ventre. Non. Si, si, si. Oh. Fond arrière de gusto. Je t'ai dit tous les manger. à fait Oui, bien sûr. Les bon de la magie clé, Intervalor Sprigans c'est genre de générosité. Oh Qu'est-ce que j'ai bien mangé c'était très bon! Mmh. Et bah, comme t'as fini, tu vas pouvoir manger les 5 bocales que t'as fait! Quoi? Ouais. Mais non, mais c'est pas du jeu! Mais si, mais c'est toi qui les as fait! Les oh miens, ils sont... ils sont là! Donc les tiens, bah, ils sont là-dedans! Là